Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne francophone de la suite logicielle Thaï Sport. Thaïsport. Sport est une solution professionnelle et avancée pour réaliser la transformation digitale des écosystèmes sportifs. Nos applications sont spécialement conçues pour les fédérations, les clubs, les organisateurs de tournois, les joueurs et les fans. Thai Sport permet entre autres de réserver des terrains, de payer via un portefeuille électronique ou des cartes prépayées virtuelles, de sécuriser l'accès aux terrains et de les éclairer, de gérer la clientèle et la communication auprès de ses utilisateurs, d'organiser des tournois ou événements sociaux, de gérer des cours et un programme d'entraînement. L'application Thai Player est tout particulièrement destinée aux joueurs et permet de gérer, depuis une seule application, l'ensemble de vos activités, se mettre en contact avec d'autres joueurs de votre région et de votre niveau, organiser facilement de nouvelles parties, réserver des terrains, consulter l'agenda de vos prochaines parties, découvrir et s'inscrire aux tournoi organisé dans votre région, gérer d'un coup d'œil vos dépenses par votre portefeuille électronique et de vos cartes de consommation, trouver et interagir avec votre entraîneur, visualiser l'évolution de votre performance, et bien d'autres. Cette chaîne, Totalement dédié à la communauté francophone de nos utilisateurs, a pour but de mieux vous faire connaître l'ensemble de ses fonctionnalités et de nous aider à mieux comprendre vos attentes et la manière dont vous souhaitez digitaliser votre pratique du sport. Nous sommes à l'écoute de nos utilisateurs et de notre communauté. Grâce à vos remarques et vos suggestions, que nous attendons en commentaire, nous pourrons mieux cibler les prochaines vidéos à réaliser. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains tutos ou autres présentations.